Bon. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je vois que nous avons des nouvelles têtes. Est-ce que quelqu'un aimerait prendre la parole pour commencer ben, Moi, je veux bien commencer. Oui, Jérémy, vas-y. Bonjour, je m'appelle Jérémy. Jérémy. Jérémy. Bonjour, Jérémy. Bonjour, Jérémy. Aujourd'hui, ça fait 40 jours que je suis confiné. Bravo Bravo Bravo Bravo, Bravo. C'est super Bravo Eh, congratulations! Hein. Je suis hyper content! Bravo, bravissimo! Bravo! Je sais pas si j'avais fait ça.